Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Évangile Lumière. J'accueille le signe des taureaux pour le mois de, mois de janvier 2023. Les énergies sont générales et sentimentales aussi. Pour voir ce qui vous entoure tout, tout au long de ce mois, les prévisions globales, vous pouvez ne pas vous reconnaître, bien évidemment, puisque vous avez aussi votre ascendant et votre lune qui jouent leur importance. Donc, allez voir votre ascendant et votre lune si jamais vous pensez que ça ne vous correspond pas vous pourriez avoir d'autres informations tout aussi importantes. Donc, mes amis taureaux, on commence par le haut. Déjà, on parle de frustration ou de se sentir un peu tiraillé par des événements fatigué, désappointé. On dit que les choses ne seront... Euh, c'est la chenille. Hein? Les choses ne seront jamais pareilles et qu'il y a un changement qui est en train d'arriver. Que vous êtes passé ou que vous allez passer par une difficulté, quelque chose s'écroule. Euh, le résultat, un problème qui finalement s'effondre et euh, vous n'attendiez peut-être pas ça. Mais attention, il y a des vœux de famille et qui vont se réaliser. Alors, il y en a peut-être qui vont avoir un événement à fêter au niveau couple, enfant, mariage propositions, réunion, je ne sais quoi. En tout cas, ça promet beaucoup de joie et de bonheur en famille. Et on vous dit aussi de garder un œil sur vos affaires et d'être plus malin que les autres, de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, d'avoir des ressources en vous pour vous débrouiller surtout et passer au travers des obstacles. Donc, surtout, on a quelqu'un de malin dans les affaires, de surmonter un problème parce que les choses ne dureront pas de toute façon un changement est en train d'arriver et que même si vous y étiez frustré il y a quelque chose qui vous apporte une bonne nouvelle au niveau familial alors d'ailleurs on va le voir la première ligne elle me disait déjà qu'il y avait une rencontre avec un homme d'un signe d'eau possible cancer scorpion, d'ici quelques semaines, je ne sais pas si vous voyez le oui. Oui, il y a une rencontre avec un homme. Vous êtes cet homme. Au niveau des émotions, si ce n'est pas le signe, hein, ce n'est pas grave, hein, ça peut être sentimental, ça peut être aussi émotionnel. Sous-dessous du paquet, c'est vrai, la coupe me disait que déjà, vous aviez des capacités à manifester, à voir au travers des situations. Vous avez la petite sorcière qui manifeste, qui sait, qui sent les choses, et que c'est votre clé. On va le retrouver là, parce qu'on a la clairvoyance. Donc, c'est à vous de manifester ce que vous voulez pour déverrouiller des situations que vous, par exemple, qui vous ont enquiquiné, des choses qui ne se sont pas réalisées. C'est à vous d'être positif aussi. Euh, ça peut être une personne autour de vous qui a, si c'est pas vous, qui a ce côté un petit peu médiumnique de, de sensibilité qui va vous ouvrir une porte, qui va vous ouvrir une qui va vous ouvrir euh, une possibilité peut-être d'y voir un peu plus clair ou de trouver une solution, de trouver un déblocage, etc. d'une situation. Alors, euh, comme je vous ai dit, il y a un oui, une rencontre. Donc, soit c'est une rencontre professionnelle avec un homme d'un signe d'eau, dans quelques semaines, vous allez parler face à face, soit c'est une rencontre bien évidemment sentimentale, puisqu'avec l'eau, ouais. Et puis, j'ai carrément le oui, l'amour. Hein. Oui, l'amour, l'enfant. Donc, ça peut être le, vraiment le début d'une relation avec beaucoup d'amour. Euh, oui, vous avez l'amour de, de vos enfants. Oui, vous allez vous rapprocher de vos enfants si vous en avez. Euh, oui, votre enfant vous aime. Oui, vous avez besoin aussi que votre enfant intérieur euh, soit dans l'amour pour attirer cette rencontre. On me dit, c'est peut-être pas une rencontre ou c'est un, une rencontre qui ne s'est pas faite. Comme tout à l'heure, un résultat négatif, en fait, sur un problème. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui s'est loupée où on vous a dit non dernièrement et qu'on a un retour prévu dans quelques mois Ou cette personne, elle est partie, elle vous a dit non depuis quelques mois, elle va revenir sur ce mois de janvier ou les mois prochains, bien évidemment, parce que j'ai quand même d'ici quelques mois. Okay. J'ai un homme qui est protégé. On me dit que c'est une personne seule et il y a un cadeau. Donc, si vous êtes cette personne homme, mes amis Taureau, vous avez du Taureau dans, dans votre date de naissance, vous êtes protégé même en étant seul. On vous dit que vous êtes, on va vous donner un cadeau, on va vous récompenser, on va vous offrir justement quelque chose qui va vous ravir. Maintenant, ça peut être la rencontre avec une personne qui est complètement seule et que ça va être un cadeau pour vous. Parce que c'est une personne qui doit venir, qui, était, qui est envoyée de l'univers, qui est protégée. Ensuite, on a l'eau, l'échec. On retrouve l'énergie du nom, hein, l'eau, l'échec. On a eu une déception au niveau sentimental, émotionnel, même peut-être intuitif. Et on voit que le chemin, ben, le chemin, il est long, il a été ralenti. D'où peut-être cette histoire de frustration que j'avais sous le dessous du paquet, ici, et que quelque chose ne s'est pas réglé en votre faveur. On vous dit que d'ici quelques semaines, les choses vont changer puisque vous allez avoir la clairvoyance, la manifestation effectivement de la petite sorcière qui fait que vous allez trouver la chance d'une union, d'un contrat, d'un engagement. Donc ne perdez pas courage, les choses ont été au ralenti, vous êtes passé par un échec ou des émotions qui ont été euh, voilà, mises à mal, mais c'est en chemin parce que les choses sont en chemin il y a juste un ralentissement. Ça n'est pas un échec. Vous avez un cadeau qui vous est promis. Soit un homme rentre dans votre vie, soit cet homme euh, est seul. Il va vous faire le cadeau du retour. Il revient vers vous dans quelques mois ou dans quelques semaines. Et oui, vous avez un amour naissant aussi, l'un envers l'autre. Peut-être même l'amour va mener à une naissance. Ça peut être l'amour qui débute dans une relation qui renaît aussi. Voilà, mes amis Taureaux sont quand même pas mal lotis aussi après on a le contrat hein. pour avoir un contrat d'engagement pas forcément de mariage d'engagement à deux euh, à la fin on a une union hein. on avait la chance clairvoyance d'une union d'une union d'un contrat d'une signature voilà dans quelques semaines pendant ce mois de janvier bien évidemment ou peut-être plus tard selon les personnes alors, on continue sur le plan sentimental. Je prends trois cartes. Je vais voir les énergies sur mois de janvier pour les taureaux. Alors, quelles sont les énergies de mois de janvier pour les taureaux Oh, regardez, encore le changement, la transformation après une rupture. Vous voyez Donc déjà, j'ai la notion de rupture, de voilà, du nom hein, qui était représentatif, ou voilà du pont qui est brisé, et qui, qui, voilà, qui n'a peut-être pas abouti, mais qu'il y a un changement qui est en chemin, une transformation importante, une évolution d'ailleurs importante. À moins que vous soyez dans un processus de rupture et que ce soit votre transformation. Alors, les taureaux, début, milieu, fin de mois, ou énergie euh, générale pour les taureaux, on regarde, donc, hop, on ah, retrouve l'énergie de l'enfant intérieur, de la rupture, et de l'amour partagé et heureux. Ok, bon, ben bah, là, il y a un petit souci, c'est que vous avez une rupture peut-être avec euh, l'homme, la femme de votre vie avec qui vous avez fait des enfants, le début d'une relation qui a commencé et qui s'est malencontreusement terminé euh, vous avez subi ou l'autre a subi une rupture c'était quelque chose de d'enfantin c'était quelque chose de bienveillant l'enfant c'est quand même mignon hein? c'est un début c'est quelque chose de très euh, comment je pourrais dire ça de, voilà on découvre l'amour on découvre la, la relation amoureuse par contre ça se finit ça se termine euh, mais il y a l'abondance après, l'amour partagé, hein, parce qu'on voit la, la, la coupe, l'amour partagé et heureux. Alors, vous allez ressortir plus fort de cette rupture, certains euh, taureaux vont ressortir d'une rupture et euh, aborder cette nouvelle relation avec un tout nouveau euh, état d'esprit, c'est-à-dire de profiter, profiter de cet amour, de donner, de recevoir l'amour partagé et heureux, waouh j'ai envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Vous, vous êtes passé par une rupture que maintenant, vous êtes prêt à attirer l'amour enfin. Voilà. Donc, bonne euh, situation euh, après rupture. Effectivement, il y a un changement, et une, euh, une possibilité de nouvelles rencontres ou d'amour à nouveau partagé avec la même personne. Hein. Voilà. C'était peut-être un amour qui était un petit peu euh, difficile, délicat, naissant. Amusant, flirt, l'enfant, ça peut être le flirt. Et puis, euh, bah maintenant, vous allez réaliser que euh, bah dans cette rupture, vous avez besoin de plus, vous avez besoin de partager votre amour. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez, euh, vous aurez euh, plein de belles choses sur ce mois de janvier qui vous donneront envie de continuer. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez et euh, à bientôt. Plein de gros bisous. Merci à vous.